Là, on est mi-septembre et il fait encore beau à Toulouse. Je suis en chemin pour aller chez Julia. Julia, comment dire hum, Je l'ai rencontrée au vernissage de son exposition d'aquarelle dont j'avais vu une affiche euh, quelques jours plus tôt. En discutant tous les deux, euh, je me suis rendu compte qu'elle avait euh, un parcours euh, très intéressant et une vie euh, hyper riche. Quand je lui ai proposé de réaliser cette interview, elle a dit oui et j'avais hâte de partager ça. Et aujourd'hui, le moment, euh, je la laisse vous raconter tout ça. Bonne écoute Alors là, on est dans mon appartement. Euh, ça fait deux ans que j'ai acheté cet appartement. J'ai acheté en octobre 2020, devinez pourquoi. <rire> Donc poussée par un besoin d'avoir de, de, une assurance financière. J'étais déjà un peu en train de programmer, je pense, le fait que j'allais quitter mon travail, mais c'était inconscient, je m'apportais une assurance. Donc on, on est dans mon, dans mon salon qui est... Alors c'est un duplex, donc il est très haut en plafond euh, d'un côté et normal de l'autre côté avec une grande baie vitrée. Je pense pas mal de couleurs et il y a des tableaux partout sur les murs parce que quand j'ai acheté cet appartement, je me suis dit euh, j'aime bien euh, j'aime bien le fait qu'il ressemble un peu à une galerie. Enfin qu'on puisse en faire une galerie avec cette hauteur sous plafond au niveau du duplex. Et... Euh, c'est important pour moi comme endroit parce que, déjà, j'y passe beaucoup de temps. Ensuite, c'est à moi. Je passe beaucoup de temps à... Bon, c'est à la banque techniquement, mais c'est quand même à moi. C'est quand même mon investissement. C'est... C'est ma réussite malgré... Euh... <rire> malgré tous les slaloms que j'ai fait et tout le côté girouette qui peut paraître incohérent de l'extérieur, mais qui a son fil directeur quand même. Et euh... Voilà, que dire d'autre des meubles en bois, des couleurs prédominantes que j'utilise beaucoup dans mes peintures. Du orange, du rouge un peu foncé sur le tapis, des couleurs un peu bordeaux, du bleu turquoise, des bleus profonds. Bonjour, je m'appelle Claire. Bonjour, je m'appelle Gabi. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Bonjour, je m'appelle Julia. Bonjour, je m'appelle Alice. Vous écoutez des équilibres. Vous écoutez des équilibres. Déjà, je pense que j'ai souvent fait des choix par paresse, <rire> par facilité, parce que j'avais des facilités dans des domaines et je dessinais bien. Alors j'ai fait une filière où il fallait dessiner, j'ai fait appliquer. Et ensuite, euh, j'avais pas du tout assez de talent pour devenir euh, chanteuse ou une star. Mais qui sait, peut-être que comme maintenant, je fais de la peinture. Euh, mais bon, voilà, encore une fois, je fais pas, Je fais peut-être pas encore quelque chose d'exceptionnel. J'espère que je vais finir par le faire. Parce que moi, je voulais vraiment, quand j'étais petite, petite, hein, après ça a changé, mais. Je voulais être sur scène, euh, admirer, applaudir. C'est pas une fin en soi, en fait. Je voulais pas chanter, je voulais qu'on m'aime. Je voulais qu'on m'aime. <rire> qu mmh. Tout a été assez impulsif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Alors j'ai fait des choix sur mon humeur du moment euh, impulsive ou mon besoin vital du moment mais pas du tout en me projetant euh, dans un avenir. Euh, voilà, J'ai jamais été carriériste. D'abord euh, au collège euh, on me demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Euh, J'en ai pas la moindre idée euh, mais pour autant que ce soit facile. <rire> Donc je j'ai fait euh, Art Appliqué, c'était pas forcément facile d'accès, mais pour moi, euh, c'était la facilité de prendre un cursus, un cursus artistique. Et, et puis après, euh, j'ai fait une école d'art euh, à, à Paris en mosaïque et fresque, donc en artisanat d'art. Alors L'intitulé, c'est Diplôme de métier d'art de décor architectural de surface, option, mosaïque et fresque. Et on est tellement pas nombreux qu'on est réunis dans une classe où il y a aussi ceux qui font un diplôme de métier d'art spécialité lac chinoise et euh, ceux qui ont un diplôme de métier d'art spécialité vitrail. Donc il y en a six dans l'un, 6 dans l'autre et 10 dans euh, mosaïque et fresque où on apprend les techniques à fresco euh, anciennes, la taille de pierre, euh, le, le, la découpe du verre, la pose, les différents types de poses, les mortiers, etc., les enduits, leur composition, voilà. Et après les deux années d'artisanat d'art, donc de mosaïque et de fresque, je me voyais très mal enfiler un bleu de travail et passer des années sur des chantiers pour parvenir un jour à avoir une carrière artistique. J'avais toujours cette sensation que je n'avais pas la, le truc en plus qui, qui faisait qu'on sortait du lot pour être connu ou pour être remarqué artistiquement. Je pense qu'il y avait plein de choses qui se rejoignaient à ce moment-là. J'avais le mal de pays, j'étais à Paris, euh, j'étais jeune. Euh, pendant les stages, il fallait se lever très tôt le matin, aller travailler sur des chantiers. Euh, c'était physique, c'était épuisant, et moi j'ai toujours eu un problème avec la fatigue. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir gérer ma, mon temps de pause, je me mets beaucoup la pression. Euh puisque euh, si euh, on a bien suivi jusqu'à maintenant, j'ai vraiment un gros besoin d'approbation qui s'est calmé avec le temps, mais à l'époque c'était, je pense, euh, un peu ma bête noire quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, voilà, envie d'être dans un environnement un peu euh, safe. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus simple de faire du droit euh, dans un endroit propre où on a juste à emmagasiner de l'information que de faire euh, du, du travail physique. Quoi. Ouais, ben, dès la première année, j'avais eu, euh, eu une préférence pour le droit international. Et après, bon ben, se, se sont suivis plusieurs années où je racontais que pourquoi pas commissaire-priseur, voilà, pour rassurer sur le fait que j'étais passée du coq à complètement, euh, et que si, si, ça avait une cohérence. Je pense que moi-même, je me mettais la pression comme s'il y avait un truc qu'il fallait que je justifie dans ma prise de décision. Puisque, comme j'ai pu te l'expliquer, ce n'était pas forcément que des bonnes raisons ou pas que des raisons de carrière. C'était pas que la passion, c'était vraiment euh, l'esquive, j'ai essayé d'esquiver. J'ai aimé apprendre, j'ai aimé les gens avec qui j'ai appris, euh, j'ai aimé la dynamique qui s'est créée à l'Université de droit de Toulouse. J'ai fait euh, des concours d'éloquence, voilà, je me suis amusée, j'ai fait plein de trucs. Euh, euh, donc j'ai continué au master. Donc euh, voilà, je passais quatre mois au Canada euh, et ensuite quatre mois à Bordeaux, c'était l'Université de Bordeaux. Et euh, ce master-là était spécialisé dans les nouveaux accords libre-échange, les accords libre-échange troisième génération. Et tout ça, ça s'est créé dans le cadre de la conclusion du CETA et du TAFTA, c'est les derniers accords qu'on est en train de, qu'on est en train de qu'on a conclu, mais qui sont encore complètement signés. Enfin bon voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas... En tout cas, je sais même plus où ça en est. Ça se trouve, j'ai raté 15 épisodes. Donc, ils sont conclus entre l'Union européenne, le Canada et l'Union européenne, les États-Unis. Et il y en a plein d'autres. Il s'est avéré que ce Master était, était nouveau. Donc, euh, il avait beaucoup de défauts d'organisation. L'immigration, ça avait été très dur. Euh, et puis... Euh, ouais, le, le Master était dur. Je me suis juste dit, au départ, j'ai besoin de sortir de Toulouse et de, et de Bordeaux, enfin voilà, de sortir la tête de tout mon quotidien. Ça fait cinq ans que je fais du droit euh, comme une malade. Euh, je vais prendre un petit boulot, juste quelques mois, le temps de me remettre les idées en place, même à temps partiel. Donc, euh, je prends un job temps partiel euh, à Paris. Euh, je loge chez un ami euh, qui est comme mon grand-père. Je lui dis « Est-ce que tu peux m'héberger trois mois ?» Et puis en fait, je commence à travailler dans cette entreprise. Ils me disent bon, c'était un CDD jusqu'en décembre. Ils me disent bon, euh, si tu veux, euh, t'as un CDI, hein, tu restes chez nous. Enfin bon, du coup, je me dis ça dépend si je peux trouver un appart, je trouve un appart. Ils m'ont augmenté un peu, bon, pour, pour que ça passe. Puis voilà, <rire> je suis restée. Et j'y reste trois ans et demi parce que du coup, euh, j'ai apprécié, j'ai apprécié l'ambiance de la boîte. D'ailleurs, je suis partie, mais je suis restée très en contact avec mes collègues. Euh, je les adore. J'ai travaillé avec des journalistes. J'ai travaillé dans le secteur agricole. Ah oui. Tout n'est pas sans lien parce que euh, mon mémoire pendant mon master, c'était l'appréhension des indications géographiques dans l'espace transatlantique et dans le cadre de la conclusion notamment du CETA mais de, des accords libre échange. Et donc euh, je parlais pas mal de terroirs, de culture, et, et de la manière dont, dont c'est géré. Et en fait, en faisant ça, euh, pareil, je me rendais compte que je savais pas grand-chose euh, sur les terroirs français, sur l'agriculture française. Et je m'étais tellement concentrée sur le droit international que je savais pas comment fonctionnaient euh, les choses simples. Euh, et voilà, et, et du coup cette entreprise, c'est une boîte de presse agricole. L'information du secteur agricole, et là c'était très spécifique. Il y avait tout un volet pour la distribution agricole, donc les coopératives, les négociations agricoles, l'intermédiaire entre l'agriculteur et, et ensuite la, la grande distribution. Et euh, tout un volet sur une partie environnementale. Cette boîte était vraiment spécialisée dans l'environnement. Donc j'avais toujours été passionnée par l'environnement, par. Voilà. Et en agriculture, un gros sujet. Donc. Euh donc, je trouvais intéressant le lien que ça pouvait faire entre tout ce que j'avais pu euh, aimer dans ma vie. J'hésitais à continuer à évoluer dans le commercial. C'est comme s'il y avait des cycles, en fait, dans ma vie. Des espèces de cycles. Ok, bon, bah j'ai vu, maintenant, j'ai besoin d'un truc. Et... Hum... Il y, y a eu les confinements qui, que moi j'ai plutôt bien, mal et bien vécu puisque je m'étais re-séparée avec une personne avec qui je m'étais déjà séparée. Donc j'ai eu un épisode difficile pendant le confinement et en même temps je me suis retrouvée seule, sans aucun impératif, euh, ni social, ni... Euh, J'avais plus besoin d'approbation à ce moment-là. Parce que du coup j'étais pas en société, j'étais pas sociabilisée et ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver Seul, avec euh, juste mon appartement, mon quotidien et mon confort incroyable, quand bien même j'étais dans un 20 et quelques mètres carrés à Paris, je me disais c'est fou tout ce qu'on a quoi. C'est fou tout, tout ce que j'ai que, que d'autres n'ont pas. Moi je me sentais la reine du, du pétrole là, dans, dans mon tout petit appart avec juste mes peintures et j'ai beaucoup profité de ces moments, j'ai beaucoup peint. Et à ce moment-là je me disais oula, j'ai... J'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de profiter de ce confort en fait, j'ai envie de profiter de, de, de la chance incroyable qu'on a euh, de faire ce qu'on veut en fait en France. Il ouais, y a plein de gens qui font pas ce qu'ils veulent ou qui ont l'impression qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Moi j'avais l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais. Toujours dessiner. J'ai toujours adoré dessiner mais j'ai jamais trop osé euh, pousser l'imagination ou faire ce que j'aime ou me prendre des risques parce que je voulais vraiment qu'on trouve ça joli, ce que je faisais, et ça me freinait. J'étais une bonne technicienne, je suis une bonne technicienne, moi je recopie bien. Donc euh, je te vois, je vais bien te dessiner. Alors il y a des gens qui sont bien meilleurs, mais de manière générale, quand même, je dessine bien. Mais je savais pas cadrer, je faisais... Je savais pas gérer... Enfin, je suis pas de style, quoi. Et en fresque et mosaïque, dans mon diplôme de métier d'art, j'ai beaucoup ressenti ça. En design, je l'avais déjà pas mal ressenti, en fresque-mosaïque, j'avais beaucoup ressenti. J'adorais peindre, j'avais adoré reproduire Michel-Ange, par exemple, mais pour tout le reste, j'ai pas de style. Et, et puis, euh, en droit, j'ai un peu apprivoisé l'aquarelle, c'est le médium que j'utilise le plus. Pareil, je faisais des portraits de gens, etc. et je me faisais plaisir, mais il y avait une grosse part de... Genre, pas trop comment faire pour que ça marche bien. Alors que là, pendant le confinement, j'ai peint différemment en essayant de, de ne pas faire exactement pareil, de ne pas impressionner, juste tester des choses. Je, je, je m'autorisais enfin à tester des choses euh, sans avoir peur que ce soit raté, et du, du coup désapprouvé. C'est un ami à moi qui m'a envoyé euh qui m'a envoyé l'appel à candidature en me disant « Dis donc, c'est vraiment ton thème, ça s'appelait peau de peinture, mais écrit P-E-A-U-X comme la peau. » Moi, je travaillais beaucoup le nu et la peau et les effets de fusion. Donc j'ai fait un dossier de candidature en me disant « Pourquoi pas ?» Et j'ai été sélectionnée et le gars, en plus, il m'a fait plein de compliments super agréables à entendre. Ils ont utilisé ma peinture pour l'affiche, c'était la première fois qu'on m'exposait comme ça, en galerie, pour de vrai. Et en plus, ben, toutes les peintures que j'avais faites euh, avaient eu beaucoup de succès, au final, des peintures que j'avais faites sans recherche d'approbation, juste avec ce que moi j'aimais, et, et ça, ça m'a fait un petit déclic. Et j'ai eu une autre proposition, d'une euh, fille que je connaissais peu, finalement, mais, mais suffisamment pour qu'elle me fasse cette proposition. Elle m'a dit, dis donc, toi qui fais de la peinture, et en plus, depuis que tu publies beaucoup, j'ai cette idée. Moi aussi, je suis créatrice et j'aimerais bien qu'on fasse une, expo une exposition ensemble. Elle m'a proposé de faire ça. Moi, je ne savais même pas que j'allais quitter mon travail quand elle m'avait proposé. Et, et en fait, je me suis décidée un peu, voilà, dans toutes ces choses qui se présentaient. Il euh, y avait aussi autre chose, c'est que j'étais en train de coéditer un, un livre sur la Méditerranée avec un, un professeur de droit et j'ai fait des illustrations pour ce livre. Du coup, le professeur de droit m'a organisé une exposition euh, à la Manufacture des Tabacs de Toulouse, donc à la, à la Bibliothèque Universitaire de la Manufacture des Tabacs, pour présenter voilà, mon travail aussi. Donc j'ai été en contact avec le conservateur de l'université qui lui m'a proposé de faire cette exposition plus, d'en faire une autre en janvier suivant. Donc voilà, les opportunités se sont enchaînées et, et puis ça paraissait évident en fait, j'avais autre chose à faire, j'avais autre chose à faire, j'étais fatiguée de mon travail, j'avais envie de tester autre chose, tout ça se présentait, je me suis dit bon, allez, te... les signes m'amènent vers là, je vais aller vers là, voilà, comme d'habitude, impulsion, je dis bon. Comment je fais pour peindre, exposer, travailler dans le marketing et donner des cours d'aquarelle Et à mon avis, je vais faire d'autres trucs encore. Euh, je suis pas encore très organisée, mais euh, c'est ce à quoi j'aspire, de vivre une double, triple vie où je m'ennuie pas. Alors, c'est les deux faces d'une médaille. La première où on s'ennuie pas et où il y a plein de choses à faire, l'autre où il faut être quand même très organisé et, et puis euh, avoir un agenda bien écrit. Je crois que j'ai toujours voulu fonctionner comme ça. J'ai toujours voulu fonctionner avec plein d'activités. Ça a l'air de faire beaucoup, mais en fait, euh, mis bout à bout, ça fait pas plus d'heures qu'un CDI 35 heures. Peut-être un petit peu plus quand même. Peut-être un petit peu plus, mais avec une part d'amusement qui, du coup, est inclus dans le travail. Et... Ben, on va voir comment je fais, puisque je, je, je vais commencer à bosser là, dans le marketing. donc Je, je, fais, je vais faire du commercial et, et du marketing là, à la fin du mois. Donc ça va être des petits contrats, en fait. c'est ça, c'est que je vais avoir une période où je vais travailler avec cette entreprise, une autre période ultérieurement où je retravaillerai avec cette entreprise, entre les deux j'expose et puis exposer au final c'est amener les tableaux, les présenter, les sélectionner, être là le jour du vernissage mais le reste du temps on ne travaille pas forcément. L'expo voilà. vit par elle-même, par les personnes qui gèrent l'exposition, donc que ce soit dans une galerie ou même dans un bar ou dans un lieu là je vais exposer dans dans une école de danse euh, qui est tenue par une, une femme qui a une compagnie de danse euh, ici à Toulouse et, et voilà donc je vais exposer mes croquis et moi je vais être là le jour du vernissage et je vais faire du live painting etc mais le reste du temps je pense que je vais pas m'y rendre donc euh, c'est pas non plus tant de temps de travail après je je peins tout le temps, je vais dans un restaurant, je me mets à peindre, c'est comme si je travaillais un peu. Donc tous les moments sont bons pour un petit peu travailler, et le tout c'est de réussir à, à s'équilibrer, et je dirais surtout financièrement. <rire> Pourquoi je peins Il n'y euh, a pas longtemps, j'ai dit... J'ai dit à mon copain que je peignais juste pour m'entraîner, que je peignais pas par pure passion. Souvent, je peignais juste pour m'entraîner. Mais je crois que je peins... Euh... Je crois que je sais pas répondre à cette question. En fait, je crois que souvent, je, je peins parce que je trouve quelque chose beau et j'ai envie de... d'essayer de retranscrire le côté beau que... qui m'a interpellée. Je peins beaucoup par amour. Ça me, ça me permet de, je, je crois, de canaliser mes émotions. Parce que j'en ai trop. Je peux être un peu débordante. Et pendant longtemps, j'ai pas su maîtriser mes émotions. Et j'ai l'impression que ces dernières années, je sais pas si c'est grâce à la peinture ou pas, ou aux personnes que j'ai rencontrées, à la manière dont j'ai organisé ma vie, ou peut-être l'âge, <rire> tout simplement. Et pendant le confinement, j'ai eu l'impression de, de court-circuiter euh, l'amour que moi je transmettais en peignant et de me le renvoyer moi-même. <rire> je m'envoyais pas mal d'amour. <rire> et euh, et ça, ça, ça me donnait envie de peindre, vraiment. de surcharge d'émotions. Euh... Voilà, je peins pour ça pour les émotions. Ma plus grande fierté, c'est de pas laisser tomber. J'ai failli souvent. Et toutes les fois où j'ai renoncé à quelque chose, finalement, je laissais pas forcément tomber. Je... J'allais juste voir autre chose. Et c'est dur de se dire, je pourrais faire plein de choses et je vais pas les faire, c'est... <rire> c'est euh... difficile. Frustrant. J'ai l'impression de ne pas vivre assez quand je fais rien. Ça fait partie, hein. mais du coup j'apprends. Mais sinon, euh, j'ai du mal. Mais j'apprends. Je pense que j'en ai besoin. Envie non. Si je pouvais je ferais euh, milliards de trucs à la seconde. Euh, Mais besoin, oui. Je le ressens dans le corps, je le ressens dans, dans tout. Parce que parfois je me suis posé la question, est-ce que. Est-ce que je fais pas que fuir finalement Est-ce que tous ces cycles ne sont pas liés au fait que je fais que, que je fasse que fuir Et.. Euh, en fait, je pense pas. Je pense que j'ai décidé de vivre à ma manière euh, et je me donne les moyens. J'ai été assez encouragée. Bon, au début, forcément, euh, OK, mais t'es sûre, ça a marché, machin. Mais euh, sans, sans trop de remise en question. Et je redoutais beaucoup mon père. Et là, du coup, c'était dur de lui annoncer, euh, bon, bah, je quitte mon travail, j'avais préparé le terrain. Et mon père me dit, euh, des années plus tard, euh, « Non mais euh, Julia, il faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Moi, euh, j'ai constaté que quoi que tu faisais, euh, tu y arrivais. Donc tu vas y arriver. » Ça, c'était fort parce que je, je pense que toute l'approbation, c'est surtout de lui, donc j'ai besoin de mes parents. Je pense que je suis devenue artiste... Euh, par rapport à mon appréciation même si il y a toujours eu des personnes qui considéraient que comme je dessinais souvent et quand même bien je pense, euh, pour ces personnes-là j'étais déjà artiste dans la catégorie artiste puisque je dessinais, que je faisais de l'image, voilà. mais dans mon appréciation personnelle euh, je suis devenue artiste à partir du moment où j'ai arrêté de peindre pour l'approbation à partir du moment où j'ai euh, commencé à peindre pour explorer, pour comme euh, catharsis, là, pour, euh, pour contenir mes émotions et, et à la fois les faire exploser, où, où je me suis respectée finalement parce que, parce que j'ai embrassé cette partie de moi euh, débordante, euh, incontrôlable et, et j'ai eu envie d'en faire quelque chose de beau. Ça, pour moi, c'est artiste. Bonjour, je m'appelle Julia et vous écoutez Déséquilibre.